Ma maman, elle sait tellement de choses. Elle arrive à trouver des informations dans des choses aussi minuscules et nombreuses que les étoiles dans le ciel. Elle vérifie toujours tout dans les moindres détails. Rien ne lui échappe. C'est comme ça qu'elle protège les gens. Mon père, c'est un vrai super-héros. Il m'a dit qu'il y avait des gens qui vendaient de faux médicaments pour gagner de l'argent. Mais ces faux médicaments, ils sont très dangereux. Donc mon père, il fait en sorte que leur trafic soit arrêté pour que tout le monde puisse avoir des vrais médicaments. J'adore que ma grand-mère me raconte des histoires du passé, surtout celles de mon arrière-grand-père. Grand-mère me disait qu'à cette époque, on utilisait des sons et des bips pour envoyer des messages, comme dans les vieux films. Aujourd'hui, la façon dont les gens enquêtent a vraiment changé. Ils vont tellement plus vite pour attraper les méchants, c'est comme passer du noir et blanc à la couleur. Chaque jour, mon père travaille pour protéger la planète. Et grâce à lui, j'imagine un monde où les gens prendront soin de la nature, des animaux et protégeront les forêts et les océans. Aider les gens à faire ça, c'est ça le travail de mon papa